les 14h. Euh, bienvenue à tous, euh, merci d'être présents. Donc, on, on va avoir une présentation de Benoît Jacquemont. Et donc, pour introduire cette présentation, le terme HTTP vous évoque certainement quelque chose, voire vous savez peut-être qu'il existe euh, le HTTP2. Eh bien, accrochez bien vos ceintures car Benoît Jacquemont va maintenant nous parler de notre, du futur de notre protocole préféré. Voici HTTP3, c'est une question de transport. Benoît. Merci, beaucoup. merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Benoît, je suis directeur technique et cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Akineo. Et à Akineo, on travaille sur un outil de gestion de catalogue de produit. Ça s'appelle un PIM, Product Information Management. Et comme beaucoup de produits modernes, comme le rappelait tout à l'heure Romain, le web, c'est un peu devenu la plateforme standard universelle. Et le protocole du web, et eh bien, c'est le HTTP. Et je vais vous parler donc de la version de notre protocole, la version 3 du Hypertext Transfer Protocol. Et peut-être votre première réaction, ça veut dire, mais est-ce que HTTP2, ça vient juste pas de sortir là? Et Effectivement, quand on regarde à l'échelle des sorties de HTTP, euh, il y a 18 ans qui sont passés entre la 1.1 et la 2.0, et là, la 3.0 était annoncée en 2018, elle va peut-être sortir cette année ou début de l'année prochaine, donc on a l'impression qu'il y a une sorte d'accélération. En fait, ce n'est pas tout à fait une accélération, c'est plutôt le fait que HTTP 3, en réalité, c'est le protocole qu'aurait dû être HTTP 2. Pour bien comprendre ça, on va s'intéresser aux deux couches hein, réseau. Alors Peut-être que vous avez vu ça à l'école il y a quelques années, mais globalement, quand vous faites de l'application qui tra travaille avec le réseau, hein, comme on fait sur le web, eh bien vous avez la couche la plus haute s'appelle l'application. C'est toute la partie qui contient la logique et la sémantique de votre application. Le protocole HTTP, eh bah, c'est un protocole qui manipule des ressources, des get, des put, des post, des delete, etc. Et en dessous de ça, il y a un protocole de transport. Le protocole de transport, il c'est sait même pas ce que vous faites dans la partie application, c'est pas son problème. Le protocole de transport, hein, c'est effectivement le camion euh, qui va prendre les data d'un point A et qui va les amener à un point B et dont le travail, c'est de s'assurer que les data arrivent bien au point B, qu'elles arrivent en temps voulu, et puis qu'elles arrivent en bon état. Et aujourd'hui, le HTTP, depuis la création de HTTP début, début des années 90, utilise le Transfer Control Protocol, hein, qui est le protocole de, trans, de transport de données euh, principal de l'Internet. Hein. L'Internet, c'est vraiment la partie euh, hardware, réseau, qui, euh, qui est en dessous du web. Et le HTTP 3, en fait, on va retrouver HTTP 2, mais au-dessus d'un autre protocole de transport, le protocole qui va s'appeler Quick, et c'est ça on va, dont on va surtout parler euh, dans cette présentation. Si on remplace TCP, ça signifie qu'il y a un problème avec TCP, hein. c'est bien le principe. Là, pour bien comprendre le problème ou les problèmes avec TCP, prenons un, un, un cas, euh, une situation, qui va de plus en plus arriver dans les prochaines semaines, on, on espère, mais que vous rentriez dans un bar. Alors, vous allez voir le barman, vous lui dites « Bonjour, euh, comment ça va ?» Le barman va répondre ah, « ça va bien, et vous, comment ça se passe ?»« Ah, moi, ça va, c'est cool. » Alors, on pourrait avoir l'impression que bon, c'est un peu inutile tout ça, que c'est une, une perte de temps, d'énergie, euh, c'est juste de la politesse. En réalité, ça sert un, un but extrêmement important qui est d'établir un lien fort avec la personne qui est en face, un lien suffisamment fort pour que la personne puisse recevoir votre demande euh, et euh, y faire face. Et donc, une fois que vous avez établi ce lien, une fois que vous avez créé cette connexion avec la personne qui est en face, vous allez pouvoir demander, eh est-ce que je peux avoir ça, est-ce que je voudrais avoir ça, etc. Et le voilà. Eh bien, TCP HTTP, c'est un peu la même chose. Avant de faire votre requête HTTP, vous avez besoin de faire l'établissement d'une connexion avec euh, votre navigateur et le serveur. Et pour faire ça, votre navigateur va envoyer une première, un premier message qui est ce qu'on appelle le message de synchronisation, le SIN. Ce message de synchronisation va être reçu par le serveur et le serveur va accuser réception de ce message de synchronisation. Et en retour, le navigateur va accuser réception avec le hack euh, du message euh, d'accusé de réception de la synchronisation. Donc, c'est un accusé de réception, d'accusé de réception et ça garantit qu'on euh, a bien établi la connexion. Et c'est seulement... À partir de là, en fait, qu'on peut réaliser la requête HTTP et obtenir donc la réponse. Si on regarde ça d'un point de vue schématique, euh, sur l'échelle du temps, on voit qu'on a trois étapes qui vont passer à travers euh, l'Internet, hein, et ces trois étapes sont séquentielles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à l'étape d'après si l'étape d'avant n'est pas terminée. Ça veut dire qu'en fait, on va accumuler la latence à travers ces différentes étapes. Alors, latence, c'est un mot... Euh, dont on a tous entendu parler, et c'est vrai que quand on parle des performances d'un réseau, on va parler de deux termes, de deux grandeurs qui sont la latence et la bande passante. Et parfois, on a un peu du mal à savoir lequel et lequel, à quoi ça sert, à quoi ça correspond. Pour pour rentrer un petit peu dans le détail de tout ça, on va prendre une situation. Imaginons Alice et Bob. Donc, nous avons Alice, elle vient en bas à droite dans sa petite maison de campagne. Bob est notre maison de campagne de l'autre côté. Et Alice voudrait envoyer un message à Bob. Alors, le problème, c'est qu'Alice a perdu son téléphone, son Internet ne marche plus. Mais Alice est pleine de ressources, elle est extrêmement intelligente. Elle va trouver une solution. Et la première solution à laquelle elle pense pour envoyer un message à Bob, c'est d'utiliser un télégraphe de Chape. télégraphe de Chape, c'est un système qui a été inventé juste après la, la Révolution française pour transmettre des messages sur de longues distances. La première ligne qui a été ouverte était entre Paris et Lille, et on pouvait transmettre un message... de euh, en moins de 15 minutes entre Paris et Lille, c'est un télégraphe dit optique parce qu'en fait on va se servir de la forme d'un objet pour transmettre des informations. Et donc la personne qui reçoit le message voit l'objet au loin. Les stations sont séparées d'environ 10 km les unes des autres. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on utilise la lumière comme moyen de transport de l'information. Et on, va, on est capable, avec un alphabet de 92 symboles, d'environ envoyer 7 bits à chaque fois qu'on envoie, qu'on change la forme. Le truc, c'est que c'est un système un peu lourd, hein, c'est purement mécanique, il faut, il faut des bons bras, et un bon opérateur est capable de faire jusqu'à trois symboles par minute. Donc Alice installe ça en haut de sa maison, sa maison est située à 10 km de celle de Bob, ça nous donne tous les caractéristiques qui vont nous permettre de, de calculer les performances de ce système de transmission d'informations. Là, ce qu'on voit, c'est que la latence est extrêmement bonne, puisque la lumière, pour parcourir 10 km, elle met 3 nanosecondes, hein, donc on est à 0,03 millisecondes en latence. Par contre, la bande passante, elle n'est pas folle, hein, parce que les 92 symboles trois fois par minute ramenés à la seconde, ça fait que 0,4 bits d'information par seconde. C'est pas la folie, c'est l'ensemble de la bande passante. Ici, c'est l'ensemble des informations qui vont arriver euh, euh, sur euh, de l'autre côté. Et donc, comme la bande passante n'est pas folle, euh, Alice, elle regarde un autre système, elle se dit « je vais prendre un camion ». Et je vais remplir de disques durs. prendre des SSD. Hein. Aujourd'hui, les plus gros SSD que vous pouvez prendre en deux pouces et demi, c'est des disques durs de 30 Tera. Là, donc, elle prend un conteneur, euh, et pas un conteneur en sens docker, on est d'accord, on est un conteneur au sens livraison, et c'est des conteneurs normalisés que vous voyez sur les grands bateaux euh, qui traversent le canal de Suez, par exemple. Eh bien, ce conteneur, euh, j'ai fait le calcul, hein, le, le point limitant, là, ça va être le, le poids, puisque c'est 30 tonnes maximum, et on peut mettre donc euh, 200 000 disques de 30 Tera, ce qui fait un joli score de 6 hexaoctets, qui signifie environ 6 millions de teraoctets. donc euh, là, on a une bonne capacité de disque le camion est mis sur la route il doit parcourir les 30 km qui le séparent de la maison de bob ce qui nous donne les performances de ce système de communication et on voit que on a une latence qui est pas très bonne parce qu'en fait il faut attendre 40 minutes hein. il faut que le camion il parcourt les 30 km il faut attendre 40 minutes pour recevoir la première octet par contre, on a une bande passante ramenée à la seconde qui est juste incroyable, qui est de l'ordre de 20 pétabits par seconde ou équivalent à 20 000 terabits par seconde. Si on compare les deux systèmes, le télégraphe de Chape versus le camion rempli de disques durs, ce qu'on voit, c'est que le télégraphe de Chape a une excellente latence, mais une bande passante qui n'est pas top, et le camion a une latence qui est très mauvaise et une bande passante qui est incroyable. Alors déjà, la première constatation qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de relation directe entre la latence et la bande passante. C'est des grandeurs qui vivent d'une manière complètement indépendante. C'est le premier point. Deuxième point, la question qu'on peut se poser, c'est quoi euh, la meilleure solution pour Alice Alors, bah, du coup, on va appliquer la, la réponse habituelle dans notre métier, à savoir, eh ben ça dépend. Ça dépend si son message est urgent, peut-être le télégraphe de Chape est mieux. Ça dépend si son message est très long, et dans ces cas-là, peut-être le camion rempli de disques durs est meilleur. Si on regarde des moyens de communication un peu plus classiques, vous avez peut-être connu, Modem 56K, fin des années 90, la DSL, la fibre optique, quelque chose qui est extrêmement intéressant dans l'évolution de la technologie qu'on utilise réellement au jour le jour, c'est qu'on a fait 5000 fois mieux en termes de bande, patent, bande passante pardon, sur les 30 dernières années. Par contre, en termes de latence, on a fait que 15 fois mieux. Et ça, c'est vraiment un point fondamental. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la bande passante, c'est un problème qui est simple à résoudre. C'est un problème qui se résout, principalement avec de l'argent. Alors, évidemment, euh, c'est une question d'argent, euh, mais d'un point de vue technique, c'est pas forcément très compliqué. Imaginons que, imagine que j'ai une fibre optique chez moi, si je veux 10 fois moi, la bande passante, j'achète 9 autres abonnements fibre optique, et euh, je fais un, un système de d'agrégation de liens, et j'aurai euh, 10 fois la, la bande passante de ma fibre optique. Par contre, j'aurais la latence de la fibre optique la plus lente. Et la raison pour laquelle la latence est, elle, un sujet qui est très compliqué à résoudre, c'est que la latence, en fait, il y a une grandeur dans l'univers qui nous limite à la latence, c'est la vitesse de la lumière. Quand vous avez un signal qui passe en fibre optique, bien sûr, la lumière traverse la fibre optique à la vitesse de la lumière. Depuis votre téléphone, les ondes électromagnétiques traversent l'espace à la vitesse de la lumière. Euh, les électrons dans une paire de cuivre pour votre ADSL, c'est également la vitesse de la lumière. Donc on est déjà limité par ce point-là. Et donc la latence, c'est un sujet qui est compliqué, mais peut-être qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'un c'est un sujet qui nous concerne en tant que dev Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter Si c'est pas le cas, le sujet doit être compliqué, ça ne va pas nous toucher. On va regarder un peu ce que disait Jacob Nielsen, qui a en début des années 90 travaillé beaucoup sur l'UX pour les interfaces home-machine. Et il a, il a défini trois grandes limites hyper importantes. La première, c'est la limite des 100 millisecondes. C'est-à-dire qu'en dessous de 100 millisecondes, entre le moment où il y a une action utilisateur et le résultat apparaît, l'utilisateur a un sentiment d'instantanéité. Au-dessus de 100 millisecondes, l'utilisateur ressent le délai. La deuxième limite, c'est la limite de la seconde. En dessous de la seconde, en fait, l'utilisateur il peut attendre sans forcément mettre plus d'efforts dans son attente euh, qu'une action se réalise. Au-dessus d'une seconde, en fait, il va y avoir un effort conscient de l'utilisateur pour rester concentré, concentré sur la tâche. Et à partir de 10 secondes, vous l'avez perdu. À savoir que c'était 10 secondes en 93. les études récentes ont montré que ça se rapproche maintenant plus de 7 ou voire 5 secondes euh, sur les populations plus récentes. Et donc, oui, en termes d'expérience utilisateur sur le web, ce qui est aussi, et bien sûr, nous, en tant que développeurs, notre responsabilité, eh bien, la latence, c'est l'ennemi numéro un. Vous avez tous certainement vécu ce moment où vous êtes sur un site qui est super bien designé, super beau, euh, super agréable, super ergonomique, mais qui est lent. Et là, ben, vous allez détester le site en question. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, on regarde l'histoire du HTTP, on se rend compte que depuis très tôt dans l'histoire du HTTP, il y a eu un... Des, des fonctionnalités qui ont été créées pour se battre contre la latence. Par exemple, donc HTTP 0.9 qui était la première version vraiment utilisée, Cinq ans plus tard, il y a eu la 1.0 voilà, qui a intégré le TCP qui peut live, le principe du TCP qui peut live. Donc là, j'ai ma page qui est en bleu, avec mon HTML et quelques images. Je ouvre une connexion pour récupérer le HTML, je l'obtiens, une connexion TCP. Et là, je vais garder la connexion TCP ouverte un certain temps, et je vais pouvoir réutiliser cette connexion pour récupérer les images. Et là, l'intérêt du TCP Keep Live, c'est que je n'ai pas besoin de payer cette latence d'établissement de la connexion. cette histoire de Handshake, là, qu'on a vu tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de le repayer à chaque fois. C'était tellement important comme fonctionnalité qu'en 1.1, c'est devenu obligatoire. C'est-à-dire que si vous vouliez être compatible HTTP 1.1, il fallait être capable de supporter le TCP Keep Live. Dans les années 2000, les navigateurs, les fabricants de navigateurs, se sont rendus compte que c'était aussi plus intéressant de pousser le nombre de connexions. Donc, on est passé... Connexions connexion en parallèle, c'est-à-dire qu'on va avoir 6 à 8 connexions TCP en parallèle qu'on va ouvrir en même temps et qui vont nous permettre de télécharger les ressources de la page en même temps, en évitant ainsi d'accumuler la latence. Et puis au cours des années 2000, les développeurs se sont rendus compte qu'en fait la requête qui avait la latence la plus faible, c'est la requête qu'on ne faisait pas. Et donc le meilleur moyen, c'est au lieu même de demander au serveur si notre cache était à jour, Et eh bien le meilleur moyen c'est de récupérer directement dans le cache. Et donc, c'était une date d'expiration lointaine dans le futur. Et puis, travailler peut-être avec du versionning d'URL pour les assets de façon à toujours taper dans le cache le plus souvent possible pour réduire la latence. Et puis, en 2015, sortie de HTTP 2, et là, on voit que la majorité des fonctionnalités de la version 2 de HTTP, c'est encore pour combattre la latence. Par exemple, les streams... HTTP2, l'idée c'est de se dire, avant j'avais une ressource téléchargée par connexion TCP, et bien maintenant je vais pouvoir multiplexer, c'est-à-dire mixer mes ressources ensemble dans une seule connexion TCP, et je vais pouvoir envoyer tout ça euh, au navigateur sans avoir à ouvrir d'autres connexions TCP, donc sans avoir à payer la latence de l'ouverture de connexion TCP une nouvelle fois. Et puis encore, encore plus loin, le push HTTP2, à savoir là, je, le navigateur demande la page HTML, le serveur lui envoie la page et en plus de la page, tous les éléments nécessaires pour que la page s'affiche. Le CSS, le JS, les images. Alors, l'idée est intéressante dans la théorie, dans la pratique, ça veut dire aussi qu'on renvoie toutes les datas, même si le cache du navigateur est à jour, ce qui pose d'autres soucis. Normalement, on voit bien que là, toutes ces fonctionnalités, elles sont faites pour combattre la latence du protocole TCP qui est en dessous de HTTP. Le truc, c'est que depuis une dizaine d'années, c'est devenu absolument pire en termes de latence. Et c'est devenu pire à cause d'un des problèmes du TCP, qui est que le TCP est un protocole en clair. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous envoyez des données sur votre protocole TCP, quelqu'un qui est sur le même réseau que vous pourra récupérer les paquets et regarder ce qu'il y a dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Eh bien, on va chiffrer la connexion de façon à ce que les données soient protégées de quelqu'un qui voudrait les regarder. Et pour ça, on fait du TLS. Et le TLS, lui aussi, a un handshake, un handshake en cinq étapes. Ce qui veut dire que lorsque vous voulez faire une requête HTTP, votre navigateur doit d'abord faire trois étapes en TCP, cinq étapes en TLS, et seulement à partir de là, il va être capable de pouvoir faire votre requête HTTP. Et ça, c'est un coût énorme en termes de latence et bien sûr d'expérience utilisateur. Et c'est là qu'intervient Quick. Quick, ça signifiait à l'origine Quick UDP Internet Connection. Maintenant, ils ont décidé que ça s'est plus attaché à ce terme-là, donc c'est juste Quick. Et le principe de Quick, c'est de dire que j'ai un handcheck qui est très proche de celui de TCP, il y a trois étapes, mais énorme différence. Le Quick va intégrer le transport et le chiffrement de la donnée dans une seule et même couche, avec un handcheck réduit. Ce qui veut dire que si je regarde ce que ça donne en termes de performance théorique sur différents médiums de communication, prenons la 4G par exemple. Avec les huit échanges, avant de, faire pour, de pouvoir faire ma requêtes HTTP là je peux monter jusqu'à une seconde de latence. Et alors qu'avec Quick, en fait je vais réduire ça et je vais passer à 500 millisecondes. Donc, on a un gain énorme euh, sur ces éléments-là, ce qui est encore plus fort sur des euh, terminaux mobiles où parfois la connexion n'est pas de très bonne qualité. Alors, tout à l'heure, on a vu que Quick, ça signifiait Quick UDP Internet Connection, donc ça signifie que c'est basé sur UDP. Et UDP, vous avez peut-être entendu parler d'UDP, effectivement, c'est un autre protocole de transport sur euh, sur Internet. Alors, donc pourquoi il y a deux protocoles de transport sur Internet Et surtout, euh, pourquoi, à quoi sert TCP euh, à la base hein Pour bien comprendre à quoi sert TCP, il faut comprendre à... pourquoi Internet a été créé. Internet a été créé sous un autre nom, c'était l'ARPANET dans les années 60 par le département de la défense américaine, de façon à pouvoir euh, faire des communication sur l'ensemble du territoire américain, même en cas de catastrophe. À l'époque, pour vous donner une idée, on est dans les 60, la catastrophe que tout le monde euh, imaginait à l'époque, c'était, vous aviez le bloc soviétique et le bloc américain, c'était une attaque nucléaire. Donc l'idée, c'était de construire un système qui, qui puisse supporter une attaque atomique. Et donc quelque part, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, le web, qui est une des applications d'Internet, existe grâce à la bombe atomique, on est tous ici, euh, dans cette conférence, on est tous développeurs web, et on est tous là grâce à la bombe atomique. Euh, et donc pour vous donner une idée de comment fonctionne TCP, le principe c'est que vous avez un message que vous l'envoyez et votre message va être découpé en petits morceaux, en paquets. Ces paquets vont être envoyés sur l'Internet, l'interconnexion de réseau, l'Internetwork, vous avez des nœuds qui permettent de connecter plein de réseaux, avec des systèmes de routage intelligents. Donc le paquet 1, il part dans cette direction-là, le paquet 2 part dans une autre direction parce que de, entre deux, le système de routage a détecté un chemin plus court. Le paquet 3, donc je suis, ça continue, le paquet 2 est arrivé, c'est cool. Ah la bam Problème. Alors là, je ne parle pas d'attaque nucléaire, mais ça peut être simplement euh, une machine qui, qui crache, un, un routeur qui, qui est mal configuré. <rire> ça arrive. Et puis, euh, donc on perd le paquet 3, le paquet 4 part autour, hein, le système de routage va permettre de contourner le problème, hein, il fait enfin, le truc. Le TCP a été, a été capable de détecter qu'on perdait le paquet 3 et, et il repart. Il est réémis et il repart. Alors, l'ensemble le, arrive dans le désordre. TCP est capable de le remettre dans le bon ordre et de récupérer le message. Ça, c'est top. Ça, c'est comment fonctionne TCP. UDP, pour vous donner un petit peu une idée, comme tout à l'heure, on a vu avec le bar. UDP, c'est vous imaginez, vous arrivez, vous êtes à la porte du bar, vous ouvrez la porte et vous criez « une bière, s'il vous plaît !» en espérant que quelqu'un vous entende, euh, qu'il n'y ait pas trop de musique, etc. C'est exactement comme ça que fonctionne UDP. La même chose que ce qui vient de se passer avant, avec le protocole UDP, on a perdu un paquet 3, les, les, les, autres, les autres paquets ne sont pas dans le bon ordre, ça ne marche pas. Donc ça signifie que si on veut faire un protocole qui soit fiable, qui permet de transférer beaucoup de data en UDP, eh bien il faut recréer tout ce qu'a fait TCP depuis 40 ans, en termes de rémission des paquets, fiabilité des paquets, euh, gestion de la congestion du réseau, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que Quick va le faire à un autre niveau que, les, que, le, pardon, que, que le TCP. Le TCP, c'est fait par le noyau, le, le noyau de votre OS. Là, en fait, ça va être fait par le navigateur et le serveur. Et ça, c'est ça un effet assez intéressant. Reprenons l'histoire de, de Alice et Bob. Donc, Alice, finalement, a retrouvé son téléphone. Elle était chez Bob. Elle rentre chez elle. Son téléphone est connecté à la 4G via une antenne. Elle veut euh, récupérer des données qui se trouvent sur un qui est dans le cloud, évidemment. Et euh, donc, une connexion TCP est établie entre son téléphone et le serveur. Elle se rapproche de sa maison. Et là, à ce moment-là, en fait, son téléphone capte le Wi-Fi de la maison. Elle voilà a un Wi-Fi qui qui est un peu péchu et donc elle arrive à quelques dizaines de mètres de sa maison, son, son téléphone capte le wi et là, qu'est-ce qui se passe La connexion TCP est perdue, et elle a ce magnifique message sur son écran, hein, votre connexion a été interrompue, un changement de réseau a été détecté, et là, il faut relancer, il faut relancer l'ensemble de la connexion. Alors, moi, c'est un truc qui m'arrive tous les jours, hein, parce que pour euh, ouvrir les portes euh, au bureau, là, où je travaille, on a une application web, et ben, euh, pareil, j'arrive avec mon téléphone, l'application web est en train de se charger, et puis, bam, quand j'arrive près de la porte, le téléphone récupère le wi et je suis plus sur la 4G, et j'ai ce message qui s'affiche, et c'est pénible. Et donc là, on est obligé, de... on recommence tout. Hein. La connexion TCP, on réétablit, le TLS, pareil, et bam, on recommence tout. Le problème, c'est qu'on a un couplage fort entre le TCP et la connexion réseau. Et comme on le sait tous, le couplage fort, c'est pas bien. c'est pas bien du tout. Avec Quick, comment ça va marcher Pareil, d'un point de vue réseau physique, je suis connecté avec la 4G. Enfin, Alice, c'est connecté avec la 4G. Elle ouvre une connexion Quick. Et ce qui va être intéressant, c'est que quand elle va passer sur le Wi-Fi, d'un point de vue de son OS, d'un point de vue du réseau, en fait, elle ne fait transférer que des paquets UDP indépendants. Et en fait, la logique de connexion, comme elle se joue au niveau du navigateur, on n'est plus couplé à la connexion physique. Et donc, ma connexion de data va pouvoir continuer, elle va migrer de réseau. Et ça, c'est grâce au fait que Quick est un couplage faible avec la connexion réseau. Donc ça, c'est un des premiers avantages de Quick. Un autre problème qu'on peut trouver avec TCP, c'est ce qu'on appelle le « Head Offline Blocking ». Et ça, ça, c'est encore plus fort lorsque vous faites du HTTP2 et utilisez les streams pour ça. Les streams HTTP2, alors le principe, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, hein, c'est que vous avez reçu le HTML de votre page et vous savez que vous récupérez plein de ressources. et Vous pouvez tout faire dans une seule connexion TCP, ce qui est plutôt cool. Donc, vous demandez toutes les images de la page en question à votre serveur HTTP, qui va vous les préparer vous les mettez tous dans une connexion TCP. Donc, la connexion TCP coupe les petits paquets les uns avec les autres, les uns après les autres, et les envoie vers l'Internet. Ça y est, ils sont partis vers l'Internet, les petits paquets. Ils vont peut-être arriver bientôt au navigateur. Et là, bam, je perds un paquet. Pas de bol. Euh, les autres paquets continuent leur chemin. Au bout d'un certain temps, c'est basé sur des time-out, hein, la, la réémission des paquets. Au bout d'un certain time-out, qui peut être de plusieurs dizaines de secondes, le paquet numéro un est réémis. Mais pendant ce temps-là, les autres paquets, eux, sont déjà arrivés au niveau du laptop ou du téléphone que vous avez. Et le truc le plus frustrant dans cette histoire, c'est que vous avez la majorité des datas qui arrivaient, mais vous pouvez rien en faire. Vous pouvez rien en faire parce qu'il vous manque le premier premier paquet. Et donc là, d'un point de vue utilisateur, je suis sur une page, il n'y a rien qui s'affiche peut-être pendant 10 secondes, 15 secondes, parce que j'attends que le paquet qui a été perdu soit euh, rémis et soit replacé devant les autres pour enfin récupérer les images. Et en fait, ce qui est Assez incroyable, c'est qu'en fait, HTTP2 peut, dans certains cas, pardon, être moins bien que HTTP1. Imaginons que vous allez sur mobile avec une connexion qui n'est pas tonne dans le TGV, bah, HTTP2 est moins bien que si vous faisiez des connexions parallèles HTTP1. C'est quand même le comble pour un protocole euh, qui a évolué et qui est censé être meilleur. Alors qu'avec Quick, qu'est-ce qui va se passer? On reprend la même situation, euh, mes payloads sont préparés, et là, c'est envoyé sous forme de petits paquets UDP. Les petits paquets UDP traversent l'Internet. Oh, bon, je perds le premier, voilà, ça arrive. Et par contre, là, ils arrivent au niveau du navigateur. Et le navigateur, lui, il sait lire à l'intérieur et il va pouvoir dire, ah bah tiens, bon, il manque la première ressource, mais toutes les autres, je les ai. Et je vais pouvoir afficher directement mes images pour l'utilisateur. Là, j'ai trois ressources. Dans la vraie vie, vous en avez beaucoup plus que ça. Vous en avez des dizaines, des images, des CSS, des JavaScript. Et donc là, on va pouvoir rendre à l'utilisateur une page qui est presque déjà utilisable, voire complètement utilisable, voire une application complètement utilisable, sans avoir à attendre que cette petite image qui était à la fin euh, nous pourrissent complètement le truc. Et donc, d'un point de vue utilisateur, on a une UX qui est largement meilleure grâce à ce système, euh, euh, grâce à Quick et le fait que les paquets arrivent jusqu'au navigateur. Et c'est ce qui fait que les streams puis, sont complètement indépendantes l'une de l'autre, et donc il n'y a plus de blocage comme si vous étiez dans une seule file. Alors, vous allez me dire, c'est bien cool tout ça, c'est mignon, etc. Mais euh, je suis développeur web, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour moi, HTTP3 alors ce qu'il faut vraiment re comprendre, c'est que HTTP3, eh c'est HTTP2 avec un autre protocole de transport. Et donc ça signifie qu'en fait, toutes les sémantiques HTTP2, tout ce qui a été créé en termes de fonctionnalités applicatives HTTP2, eh bien, vous allez retrouver les mêmes dans HTTP3. Et en fait, HTTP3 va être, va pouvoir être remplacé HTTP2 dès qu'il sortira. Et peut-être si vous posez la question, oh là, HTTP3, on commence à en parler beaucoup, je suis pas encore passé sur HTTP2. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce que j'attends HTTP 3 pour passer sur HTTP 2 Ma recommandation, hein, clairement, c'est passer tout de suite sur HTTP 2. Et en fait, quand HTTP 3 sortira, vous aurez donc nouveau protocole de transport et HTTP, votre tout ce que vous avez codé pour HTTP 2, en fait, sera encore meilleur, sera encore mieux pris en compte avec une meilleure latence. Bon, il y a quelques trucs hein, qui vont nous embêter pour mettre en place Quick. J'ai pris quelques, j'ai pris deux exemples. Donc en haut à gauche, j'ai le cas d'une requête que vous allez faire depuis votre maison, depuis votre laptop, et puis en bas, en haut à droite, ce sera une requête qui vient d'une application, par exemple, client d'API. Alors déjà, pour faire une requête HTTP 3, avec du Quick, il faut un navigateur qui supporte ça. Aujourd'hui, si on regarde les navigateurs, la plupart des navigateurs supportent le Quick et le HTTP 3, sauf Safari sur macOS et sur iOS. Autre problème auquel on ne s'attend pas forcément dans ce genre de situation, c'est des problèmes au niveau de la box. Et oui, votre box Internet ou votre routeur, jusqu'à présent, il a toujours travaillé avec du TCP. Alors, il va passer du DP de temps en temps, parce que le DNS passe avec de l'UDP, mais jamais avec des grands volumes, parce que le DNS, bah, c'est juste, j'ai un nom, c'est quoi l'IP Donc, c'est jamais des grands volumes. Et donc, il y a pas mal de routeurs qui intègrent la quality of service, c'est-à-dire, en fait, ils vont réduire la vitesse de l'UDP en se disant, oh, c'est pas normal qu'on ait tant de data qui passe avec de l'UDP. Et donc, utiliser du Quick on peut se faire un peu embêter avec notre box. Alors tous les, les fournisseurs d'accès Internet maintenant sont à jour, ça va peut-être vous embêter si vous avez un, un routeur qui est un peu ancien. Bon, imaginons que j'ai réussi à faire ma requête. Maintenant, on prend le, le cas où j'ai besoin depuis une application de faire une requête en HTTP3, alors ben là, ça dépend en fait de votre plateforme. Euh, C'est assez rigolo, hein. en Rust et en C++, le projet s'appelle Tish, dans les deux cas. Hein, je pense que les Américains, ne doivent pas connaître les sous-entendus de Tish en termes de nom de projet. Mais ça ressemblait à Quick, alors ça les fait rire certainement. Et en PHP, bah, on a LeapCurl, hein, Leap qui est une excellente librairie. Euh, Aujourd'hui, il faut, le, faut activer un flag de compilation pour utiliser HTTP3, mais c'est une des versions d'HTTP3 les plus à jour sur LeapCurl. Et si vous faites du Go, vous avez Quick Go qui marche bien. Bon, bref, j'ai réussi depuis mon application à faire une quête HTTP, pareil depuis mon navigateur. Et là, la bonne nouvelle, c'est que comme on est basé sur des paquets UDP, on va pouvoir avancer et on va pouvoir transmettre ces paquets à travers Internet. Il n'y a pas de problème de transmission à travers Internet. Pardon. Et D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont choisi, du UDP et pas de recréer un protocole complètement from scratch, c'est qu'en fait, Internet, aujourd'hui, il y a une nocification. C'est-à-dire tout le matériel et le logiciel de tous les routeurs autour du monde est fait pour faire du TCP et de l'UDP. Si on veut créer un nouveau protocole, ça veut dire une mise à jour de malade qui serait juste impossible en termes de coûts. À, à, à subir. Bon, bref, j'ai mon paquet qui, qui traverse Internet, ça arrive au firewall. Bah, premier problème, les firewalls sont ouverts pour des ports TCP et pas pour des ports UDP. Donc, il y a une configuration à refaire de ce côté-là. Après, j'arrive à traverser mon firewall, j'arrive au niveau des reverse proxy. Quels sont les reverse proxy aujourd'hui qui supportent HTTP3 Eh bien, Varnish, ça fait à peu près trois ans, non, deux ans qu'ils en parlent, pardon, en se demandant comment ils vont prendre le sujet. C'est toujours pas fait. Hein. Pour ceux qui, sont, qui, qui utilisent Varnish, vous savez qu'il ne pas le TLS. Déjà aujourd'hui, Quick intègre le TLS, donc ils ont plein de questions autour de ça, sur la qualité, sur la sécurité. Bref, ils n'ont pas avancé sur les devs. Trafic, qui est de plus en plus utilisé sur les plateformes Kubernetes, par exemple. Il y a un support expérimental activable via configuration et à chaque proxy, vous avez une branche de dev qui permet de faire ça. Bon, imaginons que vous avez réussi à passer votre reverse proxy. Maintenant, il faut arriver au niveau de votre serveur web. Serveur web qui supporte euh, HTTP3 et Quick, vous avez Kadi qui est pas super utilisé mais qui commence à bien grandir, Lightspeed qui est, euh, qui fournit une libre open source mais qui est un produit propriétaire, Nginx ils ont une, une branche qui évolue en même temps que Nginx et quand tout sera tout ça sera bien standardisé ils vont tout remettre dans la branche principale bref ils sont au taquet, ils vont bientôt être prêts H2O c'est celui qui est utilisé par Fastly donc, euh, qui, qui est assez intéressant aussi euh, comme serveur web Apache, ils ont rien communiqué pour l'instant ils n'en parlent pas, il euh, y a plein de gens qui leur posent des questions, mais ils ne préfèrent pas en parler aujourd'hui. J'imagine qu'ils attendent que tout soit vraiment finalisé en termes de standardisation. Et dernier point auquel on ne s'attend pas non plus, c'est au niveau de l'OS. En fait, quand ils ont commencé à faire du Quick et du UDP, ils se sont rendus compte qu'en fait, au niveau du noyau Linux, ça consommait trois fois plus de CPU pour le même volume de data, en comparant TCP versus UDP. Et oui, il faut bien comprendre que TCP, ça fait 40 ans qu'on a TCP, 40 ans d'optimisation. Qu'on n'a jamais mis en place pour l'UDP parce que l'UDP euh, ne fait pas transiter beaucoup de données. Donc là, ça fait deux ans que sur le noyau Linux, ils, mettent, ils font plein de choses en, pour euh, pour apporter les mêmes types d'optimisation sur l'UDP, et là ça a bien avancé. Les versions 5 euh, de Linux de ce côté-là sont bien avancées. Par contre, sur macOS et Windows, il y a encore pas mal de boulot. Et si je regarde du côté des CDN, bon, alors les CDN, ça c'est cool. La latence, c'est leur métier, c'est leur business, c'est ça qu'ils vendent. Ça, la plupart des CDN, ça fait depuis 2018, qui font une sorte de Quick HTTP3 euh, dans la toute première version expérimentale. Et Fastly, c'est depuis l'année dernière. Bref, il y a encore un peu de travail pour que ça avance de ce côté-là. La bonne nouvelle, c'est que Quick, ça a été standardisé. Donc le protocole de transport qui est sous HTTP3, ça a, ça a été standardisé et il y a deux semaines. Donc il y a avec un numéro de RFC qui est assez court, qui est la RFC 9000. Euh, ça a été standardisé le 27 mai 2021. Euh, la RFC, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément, c'est euh, simplement ce document, euh, dans l'organisme de standardisation qui est la ETF, qui ce document, les RFC 9000, explique comment Quick doit être mis en place. Et il y a plein de travaux d'interopérabilité qui ont été, qui ont bien commencé, qui avance euh, qui bien. Alors, c'était standardisé il y a deux semaines. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que Quick, c'est utilisé. Vous l'utilisez peut-être vous, vous utilisez peut-être Quick HTTP 3 sans le savoir, parce que si c'est si vous utilisez Chromium, depuis 2013, Quick et HTTP3 est activé. Alors, bien sûr, ça ne fonctionne qu'avec les serveurs qui supportent HTTP3 et Quick, de l'autre côté. Et pareil pour Google Chrome. Google Chrome, si vous utilisez les services de Google, en fait, vous avez réellement utilisé une version d'HTTP3 et Quick un peu, ans, un peu ancienne, qui, correspond, qui a un peu évolué au niveau standardisation, mais qui, existait, euh, qui existe vraiment. Et donc, ça fait maintenant euh, 8 ans qu'en fait, pour beaucoup de monde, si vous utilisez Chrome, par exemple, avec Google Search ou Gmail, eh bien, vous utilisez Quick et HTTP 3 pour accéder à ces services. En termes d'éléments principaux à retenir je dirais de cette présentation, euh, le premier élément, évidemment, le mot-clé de tout ça, c'est la latence. Quick, ça a été fait pour avoir une latence qui est bien meilleure que TCP et TLS. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a plein, plein d'autres mécanismes qui font que même le handshake qu'on a vu à trois étapes, dans certains cas, en fait, il peut être réduit à zéro étape si on revient sur le serveur euh, après un temps relativement court. Donc vraiment, c'est la latence. C'est vraiment le travail de HTTP3, c'est la latence, la réduction de la latence. On a vu aussi que finalement, HTTP2, euh, il y a les fonctionnalités d'HTTP2 étaient un peu euh, euh, euh, handicapées par euh, le TCP. Et là, grâce au QUIC, en fait, on va vraiment pouvoir utiliser les vraies fonctionnalités d'HTTP2 et, et de vraiment aller jusqu'à leur euh, potentiel total. La date finale de HTTP3 n'est pas n'a pas encore été définie. La release de HTTP3 du standard, en réalité, euh, c'est déjà battle-tested depuis 2013. Hein. Ça a été utilisé sur les serveurs Google, sur, des, sur certains navigateurs, depuis pas mal de temps maintenant. Quick est maintenant euh, officiellement standardisé. C'était le gros morceau, hein. vraiment HTTP3, le plus gros morceau, je dirais 95-97% du boulot était sur le protocole Quick, Le reste de HTTP 3 ça va être des petits ajustements de, du HTTP2 pour bien prendre en compte Quick. Bon, et il reste un petit peu de travail euh, pour que ça apparaisse. Néanmoins, euh, ouais, on peut imaginer cette année, début de l'année prochaine, peut-être pour la standardisation finale de HTTP 3 mais comme je disais, vous l'utilisez peut-être déjà. Merci beaucoup, merci à la FUP euh, de m'avoir euh, permis de faire cette présentation. Si vous voulez rentrer dans le détail, alors vous avez des questions, et si vous voulez rentrer encore plus dans le détail, vous avez Daniel Steinberg, hein, qui est l'auteur de Curl, qui a fait un super livre qui s'appelle HTTP3 Explained, HTTP3 Explained, qui, qui est, même, existe même en français, hein, et euh, qui explique tout ça dans le détail, et qui est vraiment hyper intéressant. Pour info, Daniel Steinberg, l'auteur de Curl est un des membres du euh, Quick Working Group, c'est-à-dire que c'est un une des personnes qui a travaillé sur la standardisation de Quick. Voilà, merci à tous On a des questions Oui, tout à fait. Hop. Ah, si est bon. euh, alors, hop, première question. Est-ce qu'on peut dire que le HTTP3 combine finalement le meilleur de TCP et d'UDP sans réellement ajouter un nouveau protocole C'est vrai que. Le... Je dirais que vraiment, Alors, le meilleur de l'UDP, je ne sais pas. C'était plus ce qui restait comme... comme partie qui pouvait être utilisée et qui pouvait quand même traverser l'Internet. D'ailleurs, on va utiliser TCP ils n'auraient pas pu se baser sur TCP parce que TCP, était, était, c'est fini, on a vu tous les problèmes de TCP et c'est des choses qu'on ne peut pas gérer au niveau navigateur et au niveau serveur. Donc là, c'est plutôt euh, comment est-ce qu'on fait mieux que TCP en utilisant un protocole qui marche quand même sur Internet, à savoir UDP. Donc euh, là, on fait mieux que TCP plus TLS, hein, clairement, c'était vraiment l'idée. Très bien, merci pour cette réponse. Alors, on a une autre question qui est aussi de Simon. Hop. Est-ce que Quick n'est compatible qu'avec HTTPS ou justement est-ce qu'avec Quick, euh, est-ce que HTTPS perd son intérêt En fait, euh, Quick, c'est forcément du HTTPS. HTTP3, ce sera forcément du HTTPS. Puisque Quick inclut TLS, avec un système de, de handcheck beaucoup plus réduit, mais ça inclut TLS. Euh, pas de chance. <rire> euh, et donc de ce côté-là, ça veut dire qu'on euh, aura forcément du TLS. Alors ça a posé quelques questions d'un point de vue géopolitique. Ça veut dire que des pays peut-être comme la, comme la Corée du Nord ou peut-être la Chine ne vont pas autoriser l'utilisation du protocole HTTP3 puisque ça veut dire que c'est un protocole qui fait quand même du chiffrement de point en point, comme UTLS. Donc, il y, y a quelques questions autour de l'adoption du protocole dans, dans ce genre de situation-là. Effectivement, c'est vrai que ça va poser d'autres questions. Ah. Euh, Désolé. Pas, pas de souci, pas de souci. Euh, alors, hop. On a d'autres questions. Ah, alors, il euh, y a Mickaël qui vous a envoyé le lien sur la prochaine conférence. Euh, vous pouvez mettre ça de côté. Il nous reste encore 5 minutes pour répondre aux questions. Euh, on va vous repartager le lien euh, dans le chat après, ne vous inquiétez pas. Euh, alors, je vais prendre cette question-là qui a été posée assez tôt. Alors, franchement, je n'étais même pas au courant pour HTTP2. Est-ce que c'est le serveur web qui gère tout ça Alors, si on, euh, le serveur web doit le gérer mais l'application a tout intérêt à en profiter aussi. Alors, l'application ne euh, va, pas, va pas forcément le, le voir. Euh, par exemple, on est dans le cas des streams. Les streams, c'est vraiment fait au niveau du serveur web. Euh, donc, euh, attendez, je suis vraiment désolé. Je reviens. <rire> Il n'y a pas de souci. <rire> en attendant, je, on va en profiter pour vous repartager le lien. Il voilà, y a Michael qui vous a mis le lien du John Zind pour euh, faire vos retours sur la, la conférence de John. Watt. Euh, on va vous redonner le lien vers la prochaine conférence. Ouais. Hop, ça y est. Excusez-moi. <rire> ouais. Donc, on fait des streams, finalement, c'est pas très... Euh, L'application, elle peut rester dans son coin. Quand on fait du push, par exemple... Il faut que l'application soit assez intelligente pour pousser des informations supplémentaires. Je crois que c'était Kevin Douglas qui parlait beaucoup de disait HTTP de push pour lorsqu'on veut récupérer une, une, une ressource avec du reste, on fait un GET et on lui envoie donc on envoie la ressource, mais en même temps on envoie tous les éléments périphériques à la ressource qui sont nécessaires à elle. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aussi euh, qui doivent être faites plutôt côté application pour vraiment en profiter. Et du coup, par contre, si, si on n'a rien configuré sur le serveur, euh, on n'aura pas de HTTP 2, enfin notre site web par exemple. Non, on non, non on n'aura pas de HTTP 2. La, la plupart des serveurs, c'est une configuration qui n'est pas par défaut en plus. Donc il faut, le, faut vraiment l'activer pour en bénéficier. Ouais. Alors on va passer à la question suivante. Hop. Pour l'exemple des paquets perdus, dans le cas du HTTP 3, comment le serveur est au courant qu'un bloc a été perdu pour le renvoyer Est-ce que c'est au niveau du navigateur ah, C'est une, une excellente question. C'est une excellente question. Euh, J'essaie de revenir sur la, sur la page, sur les, les trucs en question. En fait, c'est un système de timeout. C'est un système de timeout, euh, que ce soit avec de, TCP ou QUIC, au bout d'un certain temps, si le pack. En fait, quand l'application va recevoir un paquet, elle va redire au serveur « C'est bon, je l'ai eu. » Et donc, si l'application ne réagit pas euh, avant un, avant un certains timeouts, enfin, après un timeout, si elle ne réagit pas, eh bien, le serveur va réémettre le paquet. Et donc, c'est bien ça le problème, c'est que ce timeout, ça peut être plusieurs dizaines de secondes, et ça fait qu'on se prend un délai quand on a le head-of-line blocking de TCP pour attendre ce petit paquet alors que tout le reste est déjà arrivé. D'accord. Oui, c'est un peu contre-intuitif. J'aurais pensé que le serveur... Euh, le... Pardon, le client recevait les paquets, il voyait qu'il manquait un numéro, donc tout de suite, il faisait une demande en disant euh, « il m'en manquait un ». En fait, non, donc, il ne peut pas ça, savoir parce qu'ils peuvent arriver dans un ordre différent. Oui, c'est vrai. Tu vois, comme on a vu tout à l'heure, oui. en fonction de par là où il passe. Effectivement. Alors, on a encore une question. Hop. Alors, est-ce que cela va soulager les routeurs et ses serveurs, mais demander plus de ressources aux terminaux le passage à l'HTTP3. Très, très bonne question. Alors, ça va, ça va effectivement soulager les routeurs, ça va soulager les firewalls, parce que globalement, eux, ils vont juste voir passer des petits paquets UDP indépendants. Donc, ils n'auront pas à vérifier que c'est la bonne connexion, etc. Euh, un switch, par exemple, il doit s'assurer que euh, sur le même câble physique, on fait toujours passer la même connexion TCP. Donc, il doit, il doit comprendre la connexion. Donc, en fait, on, va dé on décale l'intelligence, euh, qui aujourd'hui, je un peu plus côté hardware, euh, vers, euh, vers le haut. Et donc, par contre, ça va demander plus de ressources Effectivement, côté euh, mobile et côté euh, et côté serveur. Enfin, côté euh, côté client et serveur. On décale, en fait, tout vers le haut. Ce qui donne aussi des effets super sympas, comme le fait que on va pouvoir mettre à jour ça beaucoup plus souvent. Mettre à jour un navigateur versus mettre à jour son OS, ça arrive quand même beaucoup moins souvent qu'on change de noyau, alors qu'un navigateur, maintenant, c'est quasiment toutes les semaines. Et ça se fait automatiquement en plus. En, en plus, plus c'est complètement automatisé. En... Oui, tout à fait. Donc, c'est un protocole qui va continuer à évoluer et être beaucoup plus flexible et agile que ce qu'on a aujourd'hui avec TCP. Ça marche. Hop. Euh, et donc, je vous fais une dernière question. Euh, Est-ce qu'on a déjà des benchmarks sur les gains de latence pour un utilisateur avec HTTP3 Est-ce qu'on a déjà des retours de performance euh, J'en avais quelques-uns, je ne sais plus où je les ai mis. Oh, pardon. Euh, ah, C'est pas Attends, hop. <rire> je vais retrouver ça. Oui, mais... oui, oui. En fait, globalement, on est à une latence qui est divisée par deux. Ah, oh, oui, quand même. <rire> ouais, ouais. Alors, je parle pas, je pas la latence de l'application. Si, finalement, derrière l'application, elle met 10 secondes à répondre, euh, tout ça, ça ne sert un peu à rien, presque, je dirais. <rire> on est plus lorsque on récupère, par exemple, des fichiers statiques ou des choses comme ça. Euh, C'est quand même beaucoup plus intéressant. Je fais un petit rang je vais le retrouver. Voilà. Donc ici, oui, clairement, le fait, rien que le fait ah oui. qu'on envoie beaucoup moins de paquets à travers le réseau parce qu'on ne fait pas le TCP plus TLS, c'est mathématiquement, la latence est réduite euh, d'au moins euh, moins 50%. Ouais. Et pour les jeux vidéo, est-ce que ça a un impact, sachant que la connexion était, doit déjà être établie J'imagine qu'on ne va pas gagner de latence. Euh, Alors, beaucoup de que... jeux vidéo, en fait, utilisent déjà UDP. Et, enfin, je ne sais pas si on parle de jeux vidéo. Alors, si on parle de jeux vidéo en ah, mode Stadia, etc. En... En temps réel, enfin des, par exemple, des, des, des FPS ou des, ouais. des choses c'est-à-dire c'est déjà jeux basé jeux sur Quick, hum. a priori. D'accord. En fait, euh, Google, ils ne sont pas embêtés. Hein. Google Meet, <rire> par exemple, si fait du Google Meet, c'est du Quick, hein, déjà. Ça fait un hum. petit moment. Euh, par contre, si on parle de « j'ai mon euh, jeu en local et puis euh, un, je joue sur Internet » et donc c'est de la transmission de position, en fait, hum. la plupart des applications utilisent déjà l'UDP. Parce que si on perd un petit paquet, ce n'est pas très grave. Et d'ailleurs, on, euh, on le voit quand vous jouez en ligne et qu'il y en a un qui a une mauvaise connexion, bah il se retrouve à des positions euh, comme s'il vous super vite. <rire> et en fait, c'est parce que c'est des paquets UDP. Et bah, du coup, il y a des paquets qui sont perdus dans la foulée. Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas beaucoup de data et donc ce n'est pas très grave. Mais ce qui est intéressant, c'est la latence du UDP. Ouais. Merci beaucoup. Alors, euh, et on a une question. Alors ça va peut-être être la dernière Hop, qui vient d'apparaître. Est-ce que HTTP3 est considéré comme du chiffrement de bout en bout Oui, en sachant que le bout qui est de l'autre côté n'est pas forcément celui auquel on pense. Je m'explique. D'accord. Euh... Alors depuis le navigateur, oui. Et si on reprend le, le schéma en question, là... En fait, ce qui va arriver, c'est que parfois, les, les firewalls, si on est sur un truc comme ça, on a notre navigateur, il va, faire, il va commencer à faire le chiffrement, mais euh, peut-être qu'au niveau du... que le endpoint quick, c'est le firewall, ou alors c'est le load balancer, et c'est pas forcément le serveur. Donc, si oui. vous êtes sur un cloud public, par exemple, et que c'est le load balancer du cloud public, en fait, le chiffrement, il est entre votre navigateur et l'entrée du cloud public. Mais peut-être qu'à l'intérieur... Alors, on imagine quand même qu'ils font bien leur métier... Mais à l'intérieur, il n'y a peut-être pas le même chiffrement ou c'est un, un autre système. Donc, euh, ce n'est pas du bout en bout qu'on qu pourrait l'imaginer entre deux terminaux sur des applications de messagerie. Très bien. Eh bien, Merci beaucoup, Benoît. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. C'était top. Euh, donc, n'hésitez pas, on va vous remettre hop, là, le petit lien du John Dean pour faire vos retours sur la conférence. Euh, hop, je vous le remets là. Ça, je... Michel. merci d'avoir réagi aussi dans le chat ça fait plaisir de voir... <rire> d'avoir dit yeah, je sais je pas ouais, si clairement. tu as pu si ouais, tu as... Ouais. un peu. c'est très sympa, merci beaucoup et je vais vous renvoyer le lien vers la prochaine conférence euh, je... du coup bon, il reste deux minutes avant que ça commence hop, il faut que je me dépêche je vais la voir, on a beaucoup d'anglais à, à gérer hop Le chat. Je ne c'est la, la bonne. <rire> Donc la conférence de Pascal Martin sur le no-code. Ah voilà, Mickaël vous a remis le, le kick -to -action. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Benoît. Merci à tout le monde d'être passé. Puis ben, on vous retrouve euh, dans une minute sur la prochaine conférence. Yes.